Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Donc, je m'appelle Philippe Baudouin, je suis consultant chez Dalibo depuis trois ans. J'interviens surtout dans les phases d'avant-vente, mais aussi sur les sujets de migration vers PostgreSQL. C'est un sujet qui nous occupe pas mal euh, par ces temps qui courent. Euh, et puis je suis aussi euh, donc membre de PostgreSQL LFR et, et le développeur euh, d'un outil open source qui s'appelle Image, EMAJ. S'il y en a qui s'intéresse, il si tout ce qu'il faut sur Internet. Euh, après les deux premières présentations assez techniques, je vous propose de prendre un petit peu de recul et de parler un petit peu plus de stratégie au niveau informatique, pour évoquer la gestion des socles techniques postgreSQL. Pour commencer, comme vous pouvez le voir avec la petite illustration, je vais enfoncer une porte ouverte. Donc des choses un peu, un peu banales probablement, mais qui valent le coup toujours d'être rappelées, histoire de bien brosser le paysage. Euh la première idée, c'est qu'on ben, a tous les uns les autres de plus en plus de données à gérer. C'est une banalité. Mais il y a aussi de plus en plus de bases de données à gérer. Euh, les deux sont pas forcément corrélées d'ailleurs. Euh, et puis, face à ça, il ben, y a des contraintes <rire> sur les moyens, et notamment les moyens humains, pour gérer tout ça. Et donc, il y, euh, ben, y, y, y a une... Euh, une contrainte là à gérer euh, comment, euh, avec les moyens qu'on a, euh, euh, gérer ce volume croissant de bases et de, et de données. Donc pour ça, ça veut dire ben, impérativement pouvoir trouver les moyens de maîtriser les coûts d'administration. Alors pour les maîtriser, il y a plusieurs euh, choses assez classiques. Il y en a une première que euh, on voit euh, un peu partout. Déjà, bien bien généralisé, c'est que les équipes de DBA sont maintenant de plus en plus centralisées. Il y a globalement un mouvement de centralisation. Des équipes qui gèrent donc l'ensemble des parcs, qui sont généralement multi-SGBD aussi. Et puis le deuxième levier qui est fondamental, c'est la standardisation. Il est impératif aujourd'hui, si on veut... Gérer efficacement la N plus unième database ou la N plus unième instance, qu'elle ben, ressemble étrangement euh, aux autres, aux N premières, à la fois dans les outils utilisés, euh, dans les procédures, les processus, etc., les, voire les configurations. Deuxième idée décorrélée de tout ça, mais qui était importante, euh, la porte est encore ouverte, à enfoncer, mais peut-être un petit peu moins ouverte. PostgreSQL, donc euh, outil euh, logiciel communautaire, est développé par, je vais dire une structure qui n'est pas une structure juridique, mais plus une organisation qui s'appelle PGDG pour PostgreSQL Global Development Group. C'est l'ensemble des gens qui contribuent au développement du cœur de PostgreSQL. Et ce PGDG, il a volontairement mis de côté, on va dire, un certain nombre de fonctions un peu périphériques, en laissant des projets périphériques euh, traiter ces différents sujets. Donc ça veut dire que concrètement, euh, on va avoir besoin de logiciels complémentaires autour de PostgreSQL euh, pour pouvoir traiter euh, le cas de sauvegarde, de disponibilité, de supervision, sécurité, etc. Donc pour tous ces domaines-là, euh, il va falloir qu'on s'outille et qu'on aille chercher des composants complémentaires. Ça, ça a un impact pour nous, concrètement. C'est que du coup, il bah, y a un peu de travail. Il y a un peu de travail pour choisir, et pour choisir avant, il faut tester. Donc découvrir, euh, tester, euh, sélectionner. Et puis ensuite, il bah, y a tout un travail d'intégration euh, dans, le, dans le système d'information. Et d'intégration des différents composants, les uns avec les autres, euh, et avec Postgres. Autre élément euh, important, et c'est assez trivial, mais le monde évolue très vite, et le monde PostgreSQL en particulier. Euh, vous savez qu'il y a une version majeure par an, la petite dernière présentée ce matin. Euh, à chaque version, il y a plein de choses nouvelles, plein d'évolutions, plein d'améliorations. Euh, et ce qui est vrai pour PostgreSQL, l'est aussi pour l'ensemble de tous les composants euh, satellites. Face à ça, euh, vous avez vous aussi, utilisateur de PostgreSQL, euh, des besoins qui est voulu. Euh, on le voit assez régulièrement nous, quand on discute avec euh, nos clients, euh, des gens qui nous disent bah, on a un PostgreSQL, on est content, on a tout ce qu'il faut, euh, bah, sauf que maintenant, il faut que je fasse euh, de la haute disponibilité, par exemple, parce que j'ai des applications critiques. Euh, et puis bah, l'étape suivante, c'est euh, la haute disponibilité est avancée. Et là maintenant, moi, je ne peux plus me contenter d'un failover manuel, il me faut du failover automatique. Donc ces besoins euh, évoluent en même temps que l'offre. Du coup, et bah, gérer tout ça, ce socle technique dans le temps, euh, et faire en sorte d'assurer le maintien en conditions opérationnelles, le MCO, de ce socle, c'est un enjeu majeur euh, pour euh, les, les responsables des BA et les responsables de production. Et une fois qu'on a notre socle, ben, comme tout ça, ça évolue vite, ben, on n'a euh, jamais terminé le sujet. Alors il y a en gros deux grandes façons d'appréhender les choses. On peut se dire euh, je vais continuer à investir très régulièrement, donc j'ai toujours euh, peut-être une personne qui va travailler sur l'amélioration de ce socle, euh, les tests des, nouvelles, euh, des nouveaux produits, de nouvelles versions. Euh, qui va rester en veille technologique, qui va euh, intégrer des nouveaux composants, etc. Ou alors, bon, on peut se dire, euh, mon socle, il est là, il marche bien, j'en suis content. Et puis, euh, bah, cinq ans après, euh, il est obsolète. Il faut juste savoir qu'il faudra recommencer presque à zéro euh, euh, cinq ans plus tard. Donc cette dimension temporelle est effectivement essentielle. Qui gère. Euh ces euh, socles techniques, bah, c'est fondamentalement le DBA. Alors, il n'est pas tout seul, il y a aussi les admin 6, mais il est vraiment au cœur du sujet. Or le DBA, bah, il ne fait pas que ça, vous le savez euh, mieux que moi. Euh, il a d'abord et souvent en premier lieu sa production à suivre. Ce c'est du boulot, et c'est du boulot qui demande la réactivité. Euh, réactivité et puis aussi de de mentalement être toujours prêt à sauter sur le premier problème qui se présente, avant que ça n'explose. Il faut aussi qu'au fil du temps, il fasse vivre son parc de base et sens. Il y a les versions mineures, majeures, à prendre en compte, etc. Et puis, il a aussi un rôle important dans les phases avant, on va dire. Il a un rôle de conseil auprès des projets applicatifs, des projets de développement. Et on voit assez régulièrement, enfin je rencontre assez régulièrement des DBA qui me disent « bah oui, mais cette fonction-là, en fait, euh, j'ai pas le temps de la faire. » Donc bah, on prend les applications dans l'état dans lequel elles arrivent, avec des modèles de données, des fois, qui sont peut-être pas optimum, et qui, in fine, après en production, vont nécessiter des retouches, vont poser des problèmes, etc. Donc souvent, c'est quelque chose qui est regretté, mais bah, voilà, c'est comme ça, euh, le temps est compté, et, voilà. et quand en plus, il faut... Euh, euh, gérer euh, et faire évoluer le socle technique, ben, ce n'est pas forcément euh, évident. Ce DBA, il est aussi un peu... Euh, on lui demande d'être un peu schizophrène d'une certaine manière. D'abord, c'est le conservateur en chef des données. C'est lui qui a la responsabilité de s'assurer que les données sont là, ne sont pas corrompues, sont toujours disponibles, euh, que n'importe qui ne peut pas y accéder euh, sans les autorisations qui vont bien, etc. Donc, avant tout, c'est un, un profil de conservateur. Conservateur des données historiques, euh, si on veut. Euh, et en même temps, il doit avoir euh, un rôle, de... il doit pouvoir se projeter dans le futur, euh, pour euh, bah, prendre en compte euh, toutes les évolutions euh, qui doivent être prises en compte, pour éviter de se retrouver euh, avec de l'accumulation de dettes techniques, vous savez, euh, les, les vieilles versions qu'on traîne, etc. Euh, donc c'est un boulot qui n'est pas facile, euh, et, et le, le temps en souvent manque. D'où cette idée, et si ce sujet du socle technique... Euh, on l'externalisait. Alors, il y a des choses qui existent depuis longtemps. Euh, tout ce qui est service managés, hébergement, euh, etc. Bah, si vous confiez à un infogérant euh, votre exploitation euh, avec l'administration des bases de données, vous n'avez plus le problème. Sauf que le problème, il est maintenant à côté de l'infogérant. Donc euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans ce cas de figure-là. Euh, mais euh, le problème n'a pas disparu pour autant pour tout le monde. Autre euh, forme d'externalisation euh, et qu'on voit euh, beaucoup aujourd'hui, euh, le cloud public. Bon, si c'est du cloud privé, vous êtes toujours chez vous, donc vous avez toujours le sujet. Si c'est du cloud public, euh, si vous êtes euh, en mode IaaS, euh, bah, vous prenez des, des, des infrastructures. Euh, chez le fournisseur, mais vous avez toujours votre socle technique à gérer, donc vous n'avez rien, rien réglé. Par contre, si vous êtes en mode post service, service, ben là, c'est le fournisseur de cloud qui, qui traite ce sujet euh, du socle technique et qui va euh, prendre en charge toutes les, les évolutions et, et ben, celui qui va scoltiner le MCO de, de l'ensemble. Alors, ce post service, service, ben, c'est bien, mais c'est peut-être pas forcément non plus de la panacée pour tout le monde, tout le temps. Il euh, y a un certain nombre de contraintes techniques. Euh, par exemple, bah, on n'a pas accès à toutes les extensions euh, qui peuvent exister dans la communauté. Il euh, n'y a pas tous les outils qui vont bien. Euh, le niveau de performance, bah, on ne maîtrise pas forcément tout. Euh, les coûts, bah, là, il y a une vraie question de, de maîtrise sur le long terme. Et puis, ben, euh, les gens qui ont tenté de s'extirper de l'emprise des, des grands éditeurs commerciaux en partant sur l'open source euh, peuvent se retrouver rapidement sous une autre forme de dépendance. Tout ça fait que on a beaucoup de clients qui nous disent « oui, c'est une piste intéressante, mais on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier, et pour certains environnements, ça vaut le coup, et pour d'autres, on gardera ça chez nous ». Donc ça veut dire que si on garde ça chez nous, on a toujours notre sujet de socle technique. Alors il y a peut-être une autre piste à explorer qui serait de dire, et si je me procurais un socle technique PostgreSQL euh, clé en main, un truc qui viendrait de l'extérieur L'idée serait de sous-traiter à d'autres euh, la sélection des composants. Euh, l'intégration, la veille technologique et puis y compris le développement de tous les scripts qui, qui vont tourner autour de, de ces outils et puis par contre ben, on garde la maîtrise de tout le run euh, et la maîtrise des données évidemment pourquoi pas alors je me mets un peu à de place imaginons qu'on rentre dans ce schéma là dis bon ok, euh, maintenant il y a quand même un certain nombre de conditions si on veut pouvoir faire ça. Euh, D'abord il faut que la solution, ce socle technique, euh, réponde à mes besoins fonctionnellement, il faut que ça tienne la route. Euh, donc ça veut dire que si j'ai besoin euh, de haute disponibilité avancée avec des failover automatiques, euh, il faut que cette solution euh, intègre ça par exemple. Euh, robustesse, performance, sécurité, bref... Euh, pour que ça tienne la route par rapport aux besoins. Euh... Alors quand on dit euh, des choses clés en main, assez rapidement, on se dit bon, « bah, ça y est, j'ai un truc qui m'arrive, euh, je ne vais pas savoir faire grand-chose d'autre, je ne vais pas savoir adapter ». Or, l'intégration dans le système d'information est quand même quelque chose d'important. Vous avez tous vos petites spécificités, vos petites règles... Euh... Et donc il faut pouvoir avoir un peu de souplesse aussi à ce niveau-là. Donc la standardisation c'est bien, jusqu'à un certain point il y a quand même un peu de souplesse à avoir. Après il ne faut pas être livré à soi-même, donc il faut avoir les moyens de, de, de disposer de, de forces externes qui vont permettre de supporter tous ces composants-là, d'apporter le conseil qui va bien, la formation qui va bien, tout l'accompagnement. Euh, le côté de l'indépendance, on en a parlé tout à l'heure. Euh, ce qui est important aussi dans cette idée-là, c'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dépendant d'un nouveau fournisseur qui... qui aurait la main sur l'ensemble de tous ces composants-là, et... et que vous retrouviez euh, pieds et poings liés. Et puis enfin, il y a ce sujet assez important, pour notamment pour le côté des SI, des budgets, euh, il faut que l'éventuel système euh, soit lisible euh, et que euh, le fait d'avoir un parc standardisé qui va donc euh, rapidement pouvoir croître euh, en nombre d'instances, de bases, de volumétrie, etc., euh, il ne faut pas que cette croissance soit freinée par, euh, par le système euh, qui, qui pourrait être proposé. Et là arrive la page de publicité, <rire> euh, puisque euh, chez Dalibour, on a développé, depuis euh, trois ans à peu près, euh, une offre qu'on appelle les socles techniques PostgreSQL, ça tombe bien. Euh, on a jugé important de pouvoir euh, vous en dire quelques mots ici, pour d'abord présenter un concept, ce concept-là, euh, quelque chose qui est assez novateur et à ma connaissance unique euh, sur le marché, unique au monde. Je n'ai pas vu d'autres euh, offres euh, packagées de ce type-là. L'idée est la suivante, euh, on veut pouvoir offrir à nos clients euh, des solutions PostgreSQL euh, complètes, c'est-à-dire avec euh, tous les composants nécessaires à une exploitation digne de ce nom. Alors ça tourne sur Linux, et sur les versions Linux euh, typiquement euh, Red Hat et SendOS. Et l'idée de pouvoir très rapidement avoir euh, un environnement opérationnel, euh, typiquement les projets qu'on mène avec nos clients en deux mois, euh, qu'un client qui démarre de rien, euh, bah, il a euh, sa première application, sa première base qui peut être en production, et on l'a vu chez les clients. Alors donc ce socle c'est quoi concrètement euh, C'est un ensemble de logiciels, donc euh, PostgreSQL évidemment, et puis il y a toute une galaxie, il y a 19 logiciels euh, alors qui sont tous open source. Pour nous c'est une condition indispensable, euh, donc aucun produit est propriétaire. Euh, à côté de ces logiciels il y a les procédures, des procédures au sens de procédure d'exploitation et de déploiement, dont sont des scripts euh, en Python, il y en a plus d'une cinquantaine. Et puis c'est toute la documentation associée, il euh, y a plusieurs documents clés, il y a un dossier d'architecture technique qu'on bâtit avec les clients, il euh, y a des manuels d'installation, d'exploitation, bref tout ce qu'il faut pour euh, utiliser euh, de manière efficace au quotidien. Tout ça c'est configuré euh, pour l'environnement et pour les besoins du client, donc euh, c'est adapté en fonction de, euh, de, des besoins clients. Et ce qui est important, c'est qu'évidemment, tous les composants qui sont fournis sont supportés. Mais ça va au-delà. Toutes les instances PostgreSQL qui vont être développées euh, et qui vont être euh, déployées avec ce socle vont être couvertes implicitement par euh, du support. Pour pouvoir faire la, la configuration initiale, le passage de connaissances, il bah, y a forcément un accompagnement sur site, donc on vient voir les clients. Euh, on discute avec eux, on leur présente les choses, donc il y a des allers-retours jusqu'à ce que le client soit tout à fait opérationnel. Euh, et puis, euh, ben, quand on, bon, on renouvelle un an après, euh, donc il y a des nouvelles versions euh, année après année, chaque année, c'est calé sur les versions PostgreSQL. Euh, ben, on revient voir les clients, on repasse du temps avec eux, on va leur présenter les nouveautés, on va regarder un peu ce qui tourne chez eux, peut-être... Euh, Jeter un œil sur une base un peu sensible. Voilà, donc on continue sur le long terme à accompagner les clients. Euh, tout ceci est donc euh, qu'on a packagé, c'est proposé euh, sous forme de, de redevances euh, annuelles, forfaitaires. Euh, voilà, donc on, vous savez précisément euh, le, comment les coûts peuvent évoluer euh, en fonction de l'évolution de votre parc. Et puis, chose importante pour nous, je ne sais pas si c'est un scoop aujourd'hui, mais bon, je vais vous faire une confidence, on est en train de travailler sur une brique qui va venir au-dessus de ce socle technique et qui va pouvoir permettre de faire un déploiement en mode cloud privé sur du Postgres de service. C'est un projet qui s'appelle Cornac, euh, qui est bien avancé avec euh, de quoi faire les déploiements, euh, donc toute une, une série euh, d'API qui vont permettre d'aller euh, interroger et de lancer les scripts euh, de ce socle, euh, et également une interface web qui va permettre d'avoir euh, toute l'ergonomie attendue pour euh, du, du post-reset service. J'imagine que sur ce dernier point, l'année prochaine, euh, L'un ou l'autre d'entre nous euh, reviendront pour, pour vous en parler. Bien évidemment, euh, là, on est passé très vite. Euh, je ne vous ai pas présenté euh, la sélection des logiciels, je ne vous ai pas présenté les procédures, ce que ça fait, etc. Euh, on n'a pas le temps. Sachez simplement que, évidemment, je suis à votre disposition pour en discuter euh, ici toute la journée. Euh, et puis, bah, on peut venir vous voir et vous présenter tout ça en détail. Mais ça paraissait important de pouvoir euh, vulgariser un peu cette idée de euh, « voilà, Et si j'utilisais une espèce de logiciel qui était mon socle euh, déjà intégré ?» On a aujourd'hui euh, plus d'une dizaine de clients euh, fidèles, euh, avec des, des projets aussi en cours à venir. Je m'arrête là. Si vous avez quelques questions sur le sujet, ils sont les bienvenus. Oui. Euh, les, les procédures sont open source. Oui. Les procédures, inscrit, ils sont open source Alors les procédures ont un, un statut un peu un peu particulier aujourd'hui. Euh, ils ont une licence open source, mais ils sont pas diffusés euh, sur Internet, au moins actuellement. Hormis euh, quelques briques de base, il euh, y a un projet dont j'ai oublié le nom. Bref, il y, y, y a quelques briques de base qui sont euh, disponibles, mais l'essentiel des scripts euh, sont uniquement livrés au client. Le client, ensuite, euh, y a accès, voit les sources, puisque ce sont des Python, et peut les utiliser euh, comme il le souhaite. Bon, ouais. Philippe, j'avais une question plutôt une question plutôt sur la dernière ligne de, du slide, c'était justement la solution euh, ouais. de cloud privé. Euh, est-ce que les, les, les, enfin, les, les éléments de, de cette solution sont déjà euh, figés ou est-ce que c'est encore en, autrement dit sur quelle, euh, quelle techno ça s'appuie euh, en termes d'orchestration, en termes de stockage, distribué ou... euh, Que vous dire là-dessus les... Il y a des choix qui ont été faits déjà, qui ont figé certaines choses, après tout n'est pas complètement figé. Euh, Aujourd'hui c'est du déploiement de, de VM euh, par, euh, en utilisant des templates, dans lesquels il y a tous les composants du socle. Donc euh, pour l'instant, euh, dans la, la version bêta qui existe, euh, c'est quelque chose qui tourne dans environnement VMware et LibVirt, notamment pour les, pour les développements. On a d'autres projets, notamment OpenStack, pour, pour le futur. Euh, donc ça utilise l'API, l'API reste assez, assez classique. Et l'API qu'on utilise, euh, dans la plupart des cas, est mappée sur l'API de Amazon RDS, de manière à avoir quelque chose déjà de bien défini, euh, sauf dans certains cas de figure pour lesquels l'API est... RDS répond pas, mais on essaye de s'appuyer là-dessus pour standardiser un peu les choses. C'est bon, bah merci pour votre attention.